Nous avons vu dans de précédentes vidéos la notion de portée de variables, notamment dans le contexte des fonctions et des modules. Nous avons également vu la notion de recherche d'attributs le long des arbres d'héritage. Tous ces mécanismes servent à savoir dans quel espace de nommage c'est chercher nos variables ou nos attributs. Il est probable qu'à ce moment du MOOC, vous n'ayez pas les idées très claires sur comment ces différents mécanismes interagissent. Le but de cette vidéo est de faire toute la lumière sur les mécanismes de référencement et d'affectation euh, des variables et des attributs, quel que soit le contexte. Donc, Commençons par faire une distinction entre ces notions de variables et d'attributs. On dit que l'on a une variable lorsqu'un nom est référencé ou affecté directement. Et on dit que l'on a un attribut lorsque ce nom est référencé euh, ou affecté en utilisant la notation « objet point. Alors pourquoi est-ce que je fais cette distinction entre les variables et les attributs C'est que la recherche de ces noms utilise des mécanismes complètement différents suivant que j'ai une variable ou suivant que j'ai un attribut. Lorsque j'ai une variable, j'utilise un mécanisme qui s'appelle la liaison lexicale, qui est un mécanisme statique qui est défini à l'écriture de notre programme. Et lorsque j'ai un attribut, la recherche de ce nom va être faite en utilisant un mécanisme que l'on appelle la résolution d'attributs. Il est important de comprendre que ces mécanismes de recherche ont pour but de définir dans quel espace de nommage ce nom a été défini. Maintenant, regardons plus spécifiquement le cas des attributs, qui est un cas plus simple que le cas des variables. Lorsque je définis un attribut x, objet.x égale 10, on dit définir, euh, on peut également dire affecter. Euh, je vais dire que cette... Ce nom X doit être défini dans l'espace de nommage de mon objet. Et donc, ce nom X va référencer l'entier 10 dans l'espace de nommage de objet. Lorsque je référence mon attribut X, je veux dire que je vais chercher mon attribut dans l'espace de nommage de objet. Mais là, j'ai deux cas différents, suivant la nature de objet. Si jamais objet est un module, une référence du nom X dans l'objet veut dire en fait que je vais chercher x dans l'espace des variables globales de mon module, dans l'espace de nommage du module. Si maintenant objet est une classe ou une instance, je vais chercher mon attribut x le long de l'arbre d'héritage. On voit donc que j'ai deux mécanismes un tout petit peu différents. Pour le module, je cherche dans l'espace de nommage du module. Pour les instances ou les classes, je cherche dans l'espace de nommage courant, donc de mon objet, et si je ne le trouve pas, je remonte l'arbre d'héritage. Donc on a fini le cas des attributs, vous voyez que c'est un cas qui est relativement simple et que nous avons déjà largement détaillé lorsque nous avons parlé des classes et des modules. Maintenant, regardons dans la suite le cas spécifique des variables, qui est un cas un petit peu particulier. Je dis qu'une variable est définie dans un bloc de code d'une fonction, d'une un, classe ou d'un module, lorsqu'elle est écrite directement dans le bloc de code du de la fonction de la classe ou du module, et dans ce cas-là, lorsqu'elle est définie dans ce bloc de code, on dit qu'elle devient locale à ce bloc de code. Donc j'insiste de nouveau sur ce point important, les variables sont liées aux espaces de nommage, statiquement en fonction de là où elles sont écrites au moment de l'écriture de notre programme, avec un mécanisme qu'on appelle liaison lexicale. La seule exception est lorsque l'on déclare notre variable comme étant globale ou non locale. On a déjà vu ce cas lorsqu'on a parlé euh, des fonctions. Ce mécanisme de définition n'est pas lié juste à l'opération d'affectation x égale 1. On a différentes manières de faire une définition, on dit également une liaison d'une variable. x égale 1, l'affectation explicite, évidemment, va lier x à l'objet 1. Mais j'ai également une déclaration, par exemple, de paramètres dans une fonction, la variable a, définie comme paramètre de ma fonction f, est une variable locale liée au bloc de code de ma fonction. Lorsque je définis un nom d'une classe, la classe c, ou le nom d'une fonction, la fonction f, j'ai également un mécanisme d'affectation, de, de liaison. c est un nom qui va référencer mon objet classe, f est un nom qui va référencer mon objet fonction. Dans une boucle for, lorsque je fais for i e in object, i e est une variable qui va référencer les objets retournés par la méthode next sur l'itérateur de l'objet. Et également, lorsque je fais un import, ben, je vais définir un nom qui va référencer un objet. Soit un objet module, soit dans le cas de import times, un objet fonction. Et j'ai également d'autres mécanismes, je ne vais pas tous les couvrir, qui permettent de faire une liaison entre un nom de variable et un objet. Maintenant, regardons le cas du référencement. Donc, on a bien compris qu'une variable est liée avec différents mécanismes. Donc on définit un nom qui est lié à un objet. Maintenant, lorsque je référence ma variable, c'est par exemple lorsque je fais print de x, lorsque j'utilise cette variable. Maintenant, je veux savoir, ben, cette variable X, je vais la prendre dans quel espace de nommage. Pour cela, je vais utiliser la règle LEGB que nous avons déjà vue. Je vais chercher ma variable localement à la fonction. Si elle n'est pas définie localement, je remonte dans les fonctions englobantes. Ensuite, je vais dans le module et finalement, je la cherche dans le module built-in. Seulement, lorsqu'on rajoute le cas des classes, il y a un cas particulier supplémentaire à prendre en compte. Le bloc de code des classes est systématiquement sauté lors de la résolution des attributs. En fait, le bloc de code des classes est très particulier. Une variable définie dans le bloc de code d'une classe n'est pas accessible en dehors de la classe, mais elle n'est pas non plus accessible aux méthodes de la classe. En fait, ça peut paraître très, étang... très étrange de prime abord, mais il faut comprendre que ce choix architectural a été fait pour éviter d'avoir une interaction bizarre entre le mécanisme de résolution d'attributs et le mécanisme de recherche des variables les classes et les instances sont naturellement construites pour rechercher des attributs le long des arbres d'héritage. C'est pour ça qu'on a ce mécanisme un petit peu extrême lorsqu'on définit des variables dans les classes. Donc maintenant, regardons des exemples pour illustrer ces différents cas. Donc je vais définir un module spam.y qui définit une variable globale a qui vaut 1, une fonction f qui définit une variable locale a qui vaut 2, et puis je définis une classe c qui définit une variable dans le bloc de code de la classe qui vaut 3. Donc, c'est une variable locale à la classe. Ensuite, j'appelle ma fonction et je crée une instance de la classe. La question est que va m'afficher print2a ben Ici, vous savez que les variables définies dans les fonctions sont locales à la fonction et que les variables définies dans les classes ne peuvent pas être vues en dehors de la classe. Donc, en fait, on a la certitude que ce que va m'afficher print2a, c'est la variable globale a. Et donc, on va donc voir euh, l'entier 1. Donc, en fait, si j'utilise ma règle LEGB, A n'est pas définie dans une fonction, elle n'est pas définie dans des fonctions englobantes, elle est définie globalement, c'est la variable A qui référence 1. Et donc, effectivement, je vais voir apparaître l'entier 1. Maintenant, prenons un deuxième cas. J'ai une variable A dans, ma, dans mon module, une classe C qui définit une variable locale A qui vaut 2. Et puis, dans ma classe, j'ai une fonction F qui va faire un print de A et un print de C.A. Maintenant, je crée une instance de ma classe et j'appelle ma fonction f sur ma classe, sur mon instance. Qu'est-ce qui va s'afficher Alors, regardons le premier print de a. print de a, a est une variable que je recherche avec la règle lgb. Est-ce que a est définie localement Non. Est-ce qu'elle est définie dans des fonctions englobantes Je n'ai pas de fonction englobante. Est-ce qu'elle est définie globalement Oui, elle vaut 1. Donc, c'est la variable globale a qui, actuellement, référence l'entier 1. On voit que dans ce mécanisme de résolution, de recherche des variables, j'ai sauté le bloc de code de la classe. Ensuite, je fais un print de C.A. Là, je change de mécanisme. Maintenant, j'ai une résolution d'attribut. Quelle est la nature de C Est-ce que c'est un module ou est-ce que c'est une classe C est une classe. Je vais donc le chercher le long de l'arbre d'héritage. Je regarde C.A. Est-ce que A est défini dans l'espace de nommage de ma classe Oui. C'est l'attribut A qui vaut 2. Je vais donc référencer l'entier 2. Si A n'avait pas été défini dans ma classe, je serais remonté le long de l'arbre d'héritage dans les superclasses. Dans ce cas-là, en fait, je n'avais qu'object comme donc regardons le résultat, print de A m'affiche bien 1 et print de C.A m'affiche bien 2. Donc on voit bien que les classes sont conçues pour qu'on accède à leurs attributs avec le mécanisme de résolution d'attributs avec la notation c quelque chose. Regardons un dernier exemple. Je définis une variable globale A, une classe A qui définit une variable locale A qui vaut 2 et une classe B qui définit une fonction F qui fait print de A. Je crée une instance de ma classe B et j'appelle F sur ma classe B. Que va m'afficher le print de A A est une variable, je la recherche donc avec la règle LEGB. Est-ce que A est défini localement à ma fonction Non. Je n'ai pas de fonction globante, je saute tous les blocs de code des classes. Est-ce que A est défini globalement Oui. C'est la variable A qui référence l'entier 1. Je vais donc voir apparaître l'entier 1. Nous avons donc vu les mécanismes de recherche de variables et d'attributs en Python. En prenant le cas général des modules, des fonctions et des classes, il est important de comprendre que les recherches des variables et la recherche d'attributs utilisent des mécanismes complètement différents. La recherche des variables est faite avec un mécanisme statique qui s'appelle la liaison lexicale, qui est déterminée au moment de l'écriture de l'autre programme, tandis que la recherche d'attributs est faite de manière dynamique en fonction de l'exécution de notre programme. Tous ces mécanismes servent à trouver des noms dans des espaces de nommage. A bientôt!